Oui, à la Bretagne, c'est tout plat Eh bah viens, mon copain, quand on sera à ta 178 e montée-descente, eh bah peut-être que tes gambettes, là, te diront « Finalement, c'est peut-être pas trop mal, le plat !» La pointe du Guern, les amis bah oui, cette pétard que tu vas devoir te monter 5 km avant l'arrivée. Eh oui, ça se mérite, cette arrivée. La première raison, ce sont ces bénévoles, toujours là, accueillants, bon vivants. Et même à 3h du mat', ils sont là, en souriant. Et même si t'as un problème à tes gambettes, ils te feront un petit massage pour repartir faire la fête. L'océan, la rade, tout est là. Le mène peut-être que tu verras un beau coucher de soleil tout en haut là-haut. C'est beau, c'est beau. Venez, venez, mais ça se mérite. De l'authentique, on est là, on mange de la pelouse, on mange chi. on va kiffer, on va aimer. Peu de coureurs prendront cette ligne de départ pour de l'authenticité, de la convivialité, du partage au maximum. Ça, c'est une des raisons fortes de venir faire ce Grand Madre Finistère. On est là en toute intimité, mais on est là pour kiffer de l'écologie, on est là pour préserver notre planète, pour en profiter un maximum et tout en prenant soin de cette terre qui nous accueille avec tous ces parcs nationaux régionaux, ce conservatoire du littoral, cette nature à 2000, on fait au mieux pour conserver cette belle terre, ce beau territoire. Alors. Plusieurs choses, zéro bouteille de plastique, zéro, aucune Vous ne verrez aucune bouteille de plastique sur ce Grand Rade du Finistère Deuxième chose, un trail en totale autonomie Aucun balisage sur le Grand Rade du Finistère Tu n'auras pas de fagnon, tu n'auras pas de petit drapeau, rien Tout à l'orientation à la montre ou avec ton téléphone de potier, de potier, de potier Et la dernière chose, pas de gaspillage alimentaire Parce que c'est à toi de ramener ce dont tu as besoin Et nous on se charge de la cheminée sur quatre endroits du parcours et ça aussi ça en fait une particularité de ce grand du Finistère pour un maximum de préservation de ce territoire. Et enfin un dernier point, et eh bien cette ligne finisher, elle se mérite, elle se mérite, elle se mérite. Peu de coureurs arriveront à l'arrivée parce que les barrières horaires sont très serrées. Et nous souhaitons un nivellement du trail par le haut, parce que faire un ultra trail, c'est quelque chose d'exigeant, d'engageant, de traumatisant. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok Pour le corps, et donc ça se mérite, ça se doit se préparer correctement. Et là, nous, on veut uniquement les coureurs qui sont prêts et qui sont convaincus qu'ils atteindront l'arrivée avec cette barrière horaire de 31 heures maximum. Cette bonne odeur a des pères mon petit monsieur, tu te croirais dans le sud et pour toi tu es en plein corps de la Bretagne Dès le Finistère sur le parcours du du Finistère Voilà, alors j'espère que je t'ai convaincu de venir participer à ce Grand Rat du Finistère Si tu le veux, si tu en as la capacité, si tu en as le niveau Surtout si tu es en montagne et que tu doutes que la Bretagne c'est une terre sportive et culturelle Viens, on va te montrer ce qu'on a dans le ventre Et si tu es intéressé pour être sponsor ou partenaire du Grand Rat du Finistère N'hésite pas à me contacter, je te répondrai avec grand plaisir Et on verra ce qu'on peut mettre en place ensemble voilà, et eh bah ben écoutez, n'hésitez pas à aller suivre toutes les pages du Grand Rhin du Finistère et tout ce que vous pouvez suivre parce qu'on va produire du contenu pour vous animer cette belle course. Allez, à bientôt. C'était François, bye bye. De l'authentique, on est là. En... <rire> <Putain>. <rire>